Nous, membres, activistes et militantes de la lutte contre le sida d'Acte Paris, sommes engagés et déterminés pour que la proposition de loi numéro 3970, portant sur diverses euh, mesures de justice sociale, soit adoptée lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale le 17 juin 2021. L'allocation adulte handicapé est attribuée à la personne bénéficiaire en fonction de son handicap ou de sa pathologie et sur la base de critères médicaux selon les barèmes de la MDPH. C'est donc à elle seule que revient cette prestation. Aujourd'hui encore, des personnes en situation de handicap voient leur AAH restreinte ou totalement supprimée parce que les revenus des conjoints sont pris en compte dans le calcul de leurs prestations et de leurs droits. Et c'est inacceptable. Il est essentiel que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, de la âge, puissent conserver leur autonomie financière qu'il ou qu'elle soit, en couple ou pas, ou en colocation. Nous n'acceptons pas, nous n'avons pas à choisir entre notre AAF et nos vies de couple. Alors votez pour qu'enfin cette avancée sociale soit effective. Merci. Nous, Acta Paris, exigeons la désolidarisation des revenus dus ou de la conjointe pour le calcul de l'AAH pour la personne bénéficiaire. Et à ce titre, nous souhaitons effectivement que la loi portant sur diverses mesures de justice sociale soit votée le 17 juin prochain. Mais nous avons aussi d'autres revendications comme celle d'accorder l'allocation adulte handicapé à vie, également de supprimer le décret Sarkozy. La restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qui n'a qu'un seul but, faire des réductions de dépenses publiques, encore une fois, sur le dos des personnes les plus vulnérables. Nous exigeons aussi que les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé à hauteur d'un taux de 80% bénéficient à nouveau du complément de ressources qui a été supprimé le 1er décembre 2019 lors de la journée mondiale du SIDA. Et nous exigeons tous et toutes la désolidarisation des revenus du conjoint pour le calcul de l'âge des personnes bénéficiaires. Qu'on soit, qu'on vive avec le VIH, qu'on soit en situation de handicap dit visible ou invisible, nous sommes toutes et toutes concernées. Tous ensemble, on lâche rien. Contre la précarisation et la dépendance, une seule solution l'individualisation des allocations.